Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo sortie de zone numéro 29. Waouh Je me rapproche de la fin de ce challenge. Euh, sachez dès à présent que euh, je vais continuer à faire des vidéos régulières. Euh, je ferai deux vidéos par semaine euh, à, à compter du 1er janvier, euh, donc ce euh, sera des vidéos régulières. Euh, mais euh, avec euh, un rythme moins dense que ce challenge, euh, déjà. Et, et puis aujourd'hui, euh, comme vous avez peut-être vu sur le titre, euh, je vais aborder euh, la notion de jugement. Euh, J'ai envie d'aborder cette notion de jugement parce que euh, euh, je me rends compte que... Euh, euh, c'est vraiment, euh, euh, bah déjà c'est une notion qui est omniprésente, je pense que tout le monde euh, s'est déjà fait juger au moins une fois dans sa vie, et que tout le monde, euh, moi y compris, jugeons au moins une fois <rire> par jour. <rire> Donc euh, oui, c'est quelque chose de très fréquent, euh, et j'entends je, souvent des, des personnes me dire oh là là, je, euh, je déteste les jugements et euh, j'aimerais tellement ne plus juger euh, et, et, et je pouvais faire partie de ces personnes-là également euh, parce que bah, comme j'ai déjà pu vivre du jugement sur moi hein, recevoir des jugements de la part d'autres personnes euh, bah, je peux voir que ça, ça, ça m'atteint beaucoup euh, c'est quelque chose qui, qui vraiment euh, me blesse profondément. Et donc, moi, j'aimais pas euh, le fait que je puisse juger les gens et le, le fait que je puisse être quelqu'un de jugeant. Euh, comme tout le monde. Et, euh, et en fait, je pouvais même avoir tendance à me juger de juger. Euh, donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez ancré. Et... Euh, et, et j'ai envie de venir là-dessus parce que euh, bah, je réalise, en fait, que euh, bah pour euh, l'approche non-directive créatrice, hein, donc la NDC, le jugement, c'est un mécanisme de défense. Euh, donc pour ceux qui euh, pour, pour ceux qui ne euh, savent pas euh, ce que c'est un mécanisme de défense, c'est, euh, donc, toujours selon la NDC, hein, c'est euh, un mécanisme euh, donc euh, relationnel ou personnel, de fonctionnement euh, qui peut être en lien avec euh, du coup euh, notre fonctionnement euh, personnel hein, euh, euh, qui, euh, qui, qui a j'ai envie de dire, euh, qui nous sert à mettre, de, à mettre de la distance par rapport à ce qu'on vit. Euh, finalement, un mécanisme de défense, c'est une réaction euh, de défense pour ne pas toucher à une émotion ou à une intensité de quelque chose qu'on vit, qui est en général une émotion, hein, euh, qui, euh, qui finalement, on vit une émotion, voilà, par exemple, j'ai peur, et euh, comme... Euh, je ne sais pas quoi faire avec cette émotion, ou en tout cas comme je n'ai pas appris à faire quelque chose avec, euh, ben du coup je suis mal à l'aise, euh, ça, ça me fait peur et puis je vois que je me sens démunée, du coup je peux partir dans euh, des mécanismes de défense, notamment dans les jugements. Euh, « Tiens, mais euh, oh là là, comment cette personne, elle est habillée, elle a quand même un regard louche, hein, c'est normal que j'ai peur, enfin ce genre de choses. » Et là, je vous donne un exemple, on va dire, très fictif et très euh, euh, grossier. Tout ça pour vous dire que le, le mécanisme de défense, en fait, il est automatique. Ça veut dire que euh, dans la vie de tous les jours, en général, je me dis pas, oh là là, euh, j'ai peur, comment je vais m'en défendre Je vais, tiens, euh, faire, je vais me je vais juger. Non, en fait, ce qui se passe, c'est on se met juste à juger quelqu'un. Oh là là, lui, cette personne, euh, sa, sa tête ne me revient vraiment pas. Euh, et en plus, euh, comment il est habillé, et comment il est coiffé, euh, et comment il parle. Enfin, vous voyez, je juge, point. Puis, je peux faire le choix, soit de me juger parce que je juge, voilà, je suis vraiment une mauvaise personne, je juge quelqu'un que je ne connais même pas, juste parce que, ben, euh, voilà, euh, j'aime pas la façon dont il s'habille, j'aime pas la façon dont il est coiffé, j'aime pas comment il, est, euh, il me parle ou il me regarde, peu importe, euh, voilà, je peux me juger, du coup, ben, d'être jugeante, et du coup, entretenir... Euh, finalement entretenir quelque chose de l'ordre de, de la censure en moi et, et finalement du malaise et puis je, je reste vraiment sur la personne et si si je vois que bah je, je juge <rire> je suis sur moi mais dans un dans dans quelque chose de j'ai envie de dire pas euh, pas propulsant euh, parce que finalement je, je m'entretiens dans quelque chose de dévalorisant et puis de euh, finalement de honteux euh, de, de cet aspect de jugement soit je peux du coup prendre un autre chemin qui est d'avoir en tête le fait que bah, le jugement c'est un mécanisme de défense et donc je peux me dire quand je m'observe en train de me juger waouh, qu'est-ce qui se passe pour moi et quand je me pose cette question je reviens à moi c'est-à-dire que j'ai conscience que si je suis en train de juger cette personne, c'est parce que je vis quelque chose à l'intérieur auquel j'ai pas accès pour l'instant, parce que je m'en défends par le jugement. Ça fait que euh, lorsque je fais ce chemin, je reviens à moi et je peux prendre le temps d'être sensible à ce qui est vivant en moi. Notamment, bah comme je vous ai dit, hein, là, dans, dans cette situation, bah, ça peut être de la peur, ça peut être autre chose. Puis ça fait que plus je vais m'accueillir dans cet espace-là, et moins je vais m'en défendre de façon inconsciente par ben, le jugement, ou par d'autres mécanismes de défense, euh, puisqu'il y en a plein, plein, plein. Donc au final, je peux voir que bah de, de remonter le fil euh, du jugement pour revenir à moi et m'occuper de ce qui est éveillé, notamment comme comme émotion comme vécu, comme besoin, euh, bah, ça fait que je me défends moins. Et quand je me défends moins, surtout quand je me défendais par le jugement, bah, ça fait que je juge moins. Ça fait que, vous voyez, finalement, euh, le jugement en lui-même, il est ni bien ni mal, c'est juste une sorte d'outil très maladroit et très on va dire, pas très efficace, pour, justement, euh, euh, finalement, euh, me donner le signe intérieur que qu'il se passe quelque chose pour moi. Et, et finalement, tous les mécanismes de défense ont cette, j'ai envie de dire, peuvent être utilisés comme, comme signaux d'alarme. Ça veut dire que, ben plus je vais finalement, euh, m'observer dans un comportement euh, ben, qui, qui, qui s'avère être un mécanisme de défense, plus je vais pouvoir me dire, waouh, qu'est-ce qui se passe pour moi, et revenir à mon vécu. Et plus je vais le faire, et moins finalement, je vais me défendre, parce que je vais, le, le chemin finalement, c'est de m'accueillir dans ce qui est là. Et euh, souvent, ce ben, c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire en grandissant. Ça fait que ben, on se retrouve bien, malgré nous, très démunis par rapport à notre vécu, par rapport à ce qui est là. Et très démunis par rapport à nos mécanismes de défense, qui sont en général des gros obstacles à la relation. Euh, parce qu'effectivement, lorsque je juge, ben, je ne peux pas être en lien avec la personne. Vous savez, je suis, je suis en train de la juger. Ou alors, quand je reçois du jugement, c'est pareil je ne bah, je peux pas être dans la relation parce que bah, je me sens jugée donc il y a quelque chose qui, euh, qui, qui fait que ça bah, ça met de la distance et, euh, et, et j'ai envie de finir sur, sur ce, ce point hein, par rapport au jugement en général lorsque euh, je peux recevoir du jugement et, et si ça m'atteint euh, en, en général, euh, lorsque je reçois du jugement, ben, c'est un jugement que je peux me porter de moi à moi, avant que ce soit quelqu'un qui me juge. Par exemple, euh, comme euh, un exemple que j'aime bien utiliser, euh, si on me dit, oh, euh, je, vraiment, euh, t'es très mal coiffée. Euh, ben, si moi, j'ai envie de dire, ce jugement m'affecte, euh, bah, c'est que moi, intérieurement, je peux porter ce jugement-là. Ça fait que du coup, euh, comme je porte ce jugement-là, quand je l'entends chez les autres, ça, ça accentue en fait ce que moi, je peux, me, euh, je peux me faire subir comme jugement de moi à moi. Ça fait que du coup, euh, bah, je me sens beaucoup plus vulnérable et... Et je peux finalement euh, avoir, euh, j'ai envie de dire, euh, l'élan facile de me dire, oh là là, l'autre personne est vraiment très mauvaise, elle me juge. Euh, mais la réalité en fait, certes, elle me juge, mais, euh, mais si elle me juge, c'est qu'elle vit quelque chose, elle. Et, et si moi je suis sensible au fait qu'elle me juge, c'est que je vis quelque chose. Ça fait que, vous voyez, ça, ça permet vraiment de, de revenir à soi et de retrouver le pouvoir euh, qu'on qu a finalement de, de prendre ou pas ce qu'on nous offre, que ce soit de la reconnaissance ou des jugements. Euh, parce que finalement, c'est à nous de choisir ce qu'on prend ou pas. Et, euh, et on peut avoir cette liberté de choix seulement si on est au clair avec avec nous-mêmes de ce qu'on qu s'offre déjà à nous. Donc, tout ça pour vous dire que euh, ben, si vous jugez, euh, euh, bravo, vous faites partie euh, des êtres humains euh, qui, qui, qui peuplons cette planète, euh, parce que j'ai envie de dire, tous les humains jugent, euh, c'est un, un, un, un, un trait, c'est un mécanisme de défense qui est extrêmement euh, fréquent mais euh, lorsque on revient au fait que bah, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous au niveau émotionnel, au niveau intensité du vécu et qui n'est pas entendu bah, ça permet finalement d'enlever tout, toute la notion euh, péjorative et euh, toute la notion finalement un peu morale du jugement ça fait que ben ça permet plus facilement de s'accueillir et, et de s'offrir l'acceptation de soi dans ce fonctionnement là et de s'en libérer finalement euh, parce que euh, ben, une fois qu'on est dans l'accueil de ce qu'on vit, on n'a plus à s'en défendre. Ça fait que du coup on se libère énormément et ben, la conséquence c'est qu'on devient une personne qui juge en moins. Euh, pas parce qu'on est une meilleure personne, c'est juste parce qu'on est plus à l'écoute de ce qu'on vit à l'intérieur, au moment où on le vit. Ça fait qu'on n'a plus besoin de passer par ces mécanismes de défense. Voilà. Donc, euh, voilà, j'espère que ça vous aura éclairé euh, sur euh, voilà, cette notion de jugement. Euh, je vais avoir l'occasion d'y revenir euh, donc euh, à, dans d'autres vidéos par la suite. Donc, euh, ben sur ce, je vous souhaite... Euh, une belle suite, à vous, euh, de prendre soin de vous, euh, dans le respect et la douceur, hein, euh, et euh, je vous retrouve une une prochaine fois euh, euh, dans ces vidéos.